c'est Maddy j'espère que vous allez bien alors il faut que je vous dise que j'ai été un peu patraque ces derniers temps c'est depuis en fait que je travaille avec les enfants je n'ai jamais chopé autant de virus que cette année voilà donc euh, bon shit et donc euh, je vais aller voir le médecin pour qu'il me donne des antibiotiques puisque ça, ça s'est euh, enfin, aggravé voilà bon donc tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai fait moins de vidéos, hein. je ne peux pas faire de vidéos quand je suis malade, là je tout saute encore un peu, mais je vous dis, je vais aller chez le médecin tout à l'heure pour régler définitivement le problème. Bon, alors j'espère que vous, vous allez bien. Petit retour rapide sur les prévisions du, du mois d'avril, euh, j'avais, euh, vous pourrez aller regarder si vous voulez, tromperie par rapport à table, union, amour, pour parler... Donc euh, j'avais dit qu'il y aurait certainement euh, la bornette qui allait faire euh, des réunions avec les syndicats, les, les autres euh, personnes politiques, députés, ministres ou j'en sais rien. Et que ça n'aboutira à rien, puisqu'on avait tromperie. Bon, bah oui, effectivement, ça n'a abouti à rien. Et de toute façon, ils ne changeront à rien à cette fameuse loi retraite. Hein. C'est passé, c'est passé pour eux, c'est fini. Enfin, je ne crois pas franchement qu'il y aura des changements à ce niveau-là. Après, il est possible que par la suite, il y a des événements différents extérieurs, euh, indépendants, qui font que cette loi ne pourra pas s'appliquer. Mais par rapport aux décisions politiques, je ne pense pas qu'il y aura changement. Alors, ensuite, j'avais aussi... Euh, on mettait la nature à l'honneur, mais il y avait des histoires de démons et de sorcellerie. Bon, ça, c'est des questions écologiques. Hein. Alors, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir le passe carbone. Bon. Nous, ici, on n'en entend pas trop parler, mais il ne faut pas faut, faut s'inquiéter, ça viendra aussi. Il y avait aussi les découvertes d'une femme intelligente, euh, mais j'avais aussi les questions de manipulation. Je vous ai dit ce que je pensais par rapport à Madame Alexandra. Je sais que je me suis faite pas mal incendée dans les commentaires, tant pis, ça ne m'empêchera pas de dire ce que je vois, ce que je sens et ce que je sais parce que je fais aussi mes recherches de mon côté et je vous encourage à le faire. Soit on dit la vérité, soit on se tait. On peut pas changer les choses avec des demi-vérités qui sont en fait des demi-mensonges. Et j'affirme, je confirme et j'assume complètement ce que je vous dis. Les trucs de RNA vous remettre dans le bon sens, ce pas la chose dont il faut parler. Ce n'est pas ça du tout. Après, moi, tant pis, s'il y en a qui veulent se désengager, tous se eh ben je ne vous retiens pas. Je suis là pour vous éclairer dans la mesure de mes moyens. Et quand j'ai des informations dont je suis sûre à 100%, je vous le dis. Et là, je vous dis que ce n'est pas le problème. Et que le problème, il est bien, bien, bien, bien plus profond et plus grave. Voilà. Donc faites vos recherches. Il y a tout ce qu'il faut sur les chaînes alternatives. Et ça, c'était dans une de mes vieilles vidéos, je vous avais dit que la vérité ressortirait non pas par les médias mainstream, jamais, mais par les petits médias alternatifs et évidemment par les gens qui postent sur les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, oui, mais les réseaux sociaux qui sont un peu comme euh, Odyssée, vous voyez, ou, ou euh, Twitch, enfin, <coughs> voire Crowbunker, il y en a encore d'autres, hein, TV et tout. Donc cela, oui, on a beaucoup plus de possibilités de s'exprimer, et c'est là que vous ferez vos découvertes. Alors ensuite j'avais une femme blonde qui devait faire une, une coupure, ou essayer de couper quelque chose. Je pense que j'ai sorti, alors euh, pas trop détaillé, c'est vrai, mais je pense que j'ai sorti Madame Virginie Jauron, qui se bat actuellement contre le projet de l'Olympique de Marseille de la santé. Vous voyez, vous savez de quoi je parle. Un projet euh, dont je vais, je vais revenir là-dessus dans deux minutes. <cười> Très important et elle essaie de couper. Donc elle essaie de couper court à ce projet. Ensuite, j'avais de la triche au niveau de l'alimentation. Oui, bah oui, on sait ce qu'ils mettent maintenant dans les poissons et puis dans les poulets. Voilà, <rire> la pique, hein d'accord. Euh, le décès par rapport euh, <coughs> femme rousse me semble. Je crois que c'était ce que j'avais sorti. Oh bon, là, j'ai rien vu de spécial Bon, et puis j'avais parlé aussi d'incendie. Oui, il y en a eu un à Marseille, effectivement, très important. Les enfants en danger étaient ressortis. Bon, bah, écoutez, c'est toujours d'actualité. On va pas refaire le, le sujet hein, avec euh, tout ce qui est euh, de cette couleur-là, n'est-ce pas Qui est extrêmement grave. Et c'est quand même incroyable que les gens ne descendent pas dans la rue pour ça. Parce que s'il y a un truc dans lequel il faut se bouger le popotin, c'est ça. Mais vraiment, c'est toujours pareil, en fait, hein. Franchement, j'ai l'impression que le QI de la population diminue. C'est malheureux. Hein. Enfin bon. Ouais, je suis remontée. Bon, alors, il y avait aussi des histoires de carburant. Bon, OK. On sait ce qui se passe avec l'eau. Et des projets avec des œufs. Ah bah oui, maintenant, j'ai compris. Alors, vous, pareil, il paraît qu'il y a une loi qui est qui est, parti, euh, qui est passée en France, qui interdit d'avoir un poulailler. Alors, je sais qu'il y a des règles très strictes, très définies par rapport... Euh, par rapport au fait que l'on veuille installer un poulailler, hein, des normes de, par rapport à la surface, au bruit, enfin bref, euh, à tout ce qui est sanitaire, ce qui est tout à fait correct. Mais si c'est vraiment interdit, purement et simplement, ça, ça c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Hein, donc là, ils veulent vraiment empêcher les gens d'aller vers l'autonomie. Bon, voilà. Petit résumé rapide. Hein. C'est ce que, dont je me souviens, donc il n'y avait rien de transcendant, et c'est vrai qu'il n'y a rien eu de spécial, hein, puisque la, la manifestation euh, de, du 1er mai, elle a été extrêmement euh, violente et sanglante, et donc elle était au mois de mai et pas au mois d'avril, donc j'avais rien sorti à ce niveau-là. Alors, justement, par rapport à l'Olympique de Marseille de la Santé, on va voir si ça sort, parce que c'est là qu'il faudrait que les gens sortent dans la rue, or ils ne le font pas. Je vous ai fait deux vidéos sur les techniques de manipulation. Malheureusement, elles n'ont pas été très bien accueillies. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'essaie de faire partager mon expérience afin de comprendre, plutôt de vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut agir sur la psychologie humaine avec des techniques qui ont fait leur preuve et qui sont de Bandler, qui est un génie, qui vous, qui vous détruit, enfin, qui vous, pardon, qui vous enlève, voilà, qui vous enlève, qui vous détruit, je voulais dire, non, qui vous enlève une phobie en 30 secondes top chrono. Donc, si vous avez une grosse, grosse, grosse phobie, mais vraiment le truc, euh, vous, vous êtes mort de trouille. Eh bien, lui, en 30 secondes, avec une technique d'hypnose, hop, il vous l'enlève. Il y a des vidéos à ce sujet. Bref, donc, les techniques que j'ai apprises ont été, à la base, créées, découvertes par Richard Bandler et John Grinder. Bon, après, il y en a encore eu d'autres. Et ce sont des techniques que moi, j'ai apprises et que je vous donne quelques petits principes pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Parce que il me semble que c'est la vérité qui libère, et c'est pas le mensonge ou les demi-vérités. Voilà. Donc, quand on comprend que tout ce qui se passe actuellement au niveau des manifs, c'est pareil, c'est la première technique. C'est la technique de la dissimulation, si vous voulez. Celle que j'ai appelée un peu la technique du magicien. Non, non pardon, c'était la deuxième vidéo. Celle, La première, c'est la confusion. Non, non c'est la deuxième au niveau de la technique du magicien. On met le spot lumineux sur un coin de la scène, et puis... Et bien là où c'est pas éclairé, c'est là que les choses se passent. C'est exactement ce qui est en train de se faire actuellement avec les manifs et les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis C'est pas ça qui va changer les choses. Bon, ok, j'arrête mon blabla, je suis désolée, mais il est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ce qui se passe parce que sinon, euh, on n'aura pas de solution. Alors, j'ai fini mon blabla, je vais vous faire les prévisions du mois de mai. Vous voyez, mon énergie remonte. Hein. Bah oui, ça fait depuis quand même presque 10 jours. Ouais, depuis la dernière vidéo que je <coughs> que suis en train de ramer au niveau santé. Ça s'améliore, mais comme je vous dis, maintenant c'est devenu bactérien. Donc il <rire> faut que j'aille voir les médecins. <coughs> Pardon. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai en France Alors, il y a la carte qui s'est plus ou moins retournée, les changements, d'accord. Bon. Oui, il va y avoir des changements. Alors, la France. Mais je vais quand même laisser la porte ouverte s'il y a des événements importants à l'étranger qui interviennent sur la France. Hein Parce que je n'arrive pas forcément à euh, vous voyez, à, à zoomer. C'est très difficile. J'essaie, hein, mais bon. Alors, sur la France et les événements qui impacteront la France. Alors, épreuve traversée, il y a des... <rire> ah, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Ça, c'est l'Elysée. Alors, épreuve traversée pour l'Elysée. bah ben, oui c'est bien possible. Je regarde ce qu'il y en dessous. Ouais. Bon, bah oui. D'ailleurs, on fera un petit tirage à, après sur euh, Monsieur Machin. Je ne sais pas comment l'appeler, Monsieur Caligula. Ouais. ouais, ouais, je vous mettrai en titre de vidéo euh, le, le, le, le dicton qui accompagnait euh, cet empereur. C'était euh, « Qu'importe qu'il me haïsse, pourvu qu'il me craigne. » Mais ça lui va tellement bien, tellement bien. Je ne pouvais pas mieux trouver. Bon, alors, Maddy, Maddy, Maddy, calme-toi. Ouais, je suis remontée, voilà, je suis remontée. Je suis remontée parce que ça n'avance pas. On n'avance pas, on n'avance pas. C'est ça qui m'embête. Alors, le mois de mai. Bon, bah on va faire, très, on va faire trois cartes. Trois le mois de mai, ça fait trois lettres. Bon, on va faire les toutes les plus importantes. Puis, évidemment, je vais vous rajouter <coughs> les le béline. Le euh, béline, je vais vous rajouter euh, peut-être le jeu de haut, je verrai. Bon, alors, un cadeau. Quelque chose, de conciliation. Alors la lune, il faut savoir qu'au mois de mai, c'est demain en fait, le 5 mai, il y a une éclipse qui n'est pas bonne du tout. Enfin, de toute façon, toutes celles depuis pff, des années déjà, elles sont toutes mauvaises. Mais celle-là, elle est vraiment, pas, elle est vraiment, vraiment pas bonne. Euh, je vais voir s'il y a des choses qui ressortent et qui correspondent à ce que je vois en astrologie. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent en astrologie. Je fais au compte goutte en astrologie, parce que si je commence à tout dire, euh, soit je vais me faire censurer, soit je vais me faire euh, <rire> trucider, je sais pas. Donc je donne au compte goutte J'en ai déjà dit quand même beaucoup dans l'horoscope 2023, et pour l'instant, ça correspond. Bon, alors, je me jette pas des fleurs, hein, mais on voit pas tout non plus. Mais pour l'instant, euh, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cadeau là Sur l'été, un cadeau sur l'été. Euh, sur l'été, c'est à partir du 22 juin. Ouais. enfin le problème hein, c'est que je fais le mois de mai hein. alors peut-être quelque chose annoncé au mois de mai qui aura lieu au mois de juin euh, enfin au, en tout cas le début de l'été je pensais aux fameux soignants réintégrés. alors pareil je me suis fait encore allumer dans les commentaires de temps en temps parce que j'avais dit que mon tirage avait, avait fonctionné le dernier sur les trois que j'ai fait hein, sur la réintégration des soignants les deux premiers montraient non, un non et le troisième montrait un oui. Donc la situation changeait et je vous ai dit bah si, ils vont le faire, ils vont le faire. Mais ce sera pas de leur fait à eux, de leur initiative à eux, ce sera à cause de l'intervention extérieure. Ça a été en fait la haute autorité de santé, voilà. Donc ils vont la suivre et donc je m'étais fait allumer dans les, dans les commentaires parce qu'on m'avait dit bah non, c'est toujours pas fait. Je dit bah ça va se faire. Voilà. Bon, je pense que c'est ça. Alors, ici Bonne nouvelle par rapport à une conciliation. Alors ça peut être la même chose, on va voir. Et là... Ah ben, c'est bizarre parce que... Excusez-moi. Parce que justement, je vous parlais d'éclipse en disant qu'il y avait des choses mauvaises en préparation. Et là, il me dit, effectivement, le pendule c'est l'intuition, hein, c'est l'ésotérisme, le pressentiment. Effectivement, ça va dans le sens de ce que je pressentais, je pense. On, on, va, on y va doucement. Je ne vais pas vous perdre entre-temps non plus. Hein. Alors... Qu'est-ce qui se prépare ici Est-ce que c'est la même chose Un cadeau et une conciliation avec une bonne nouvelle Et là, cette fameuse éclipse, parce que pour moi, c'est ça. Hein, ça doit être euh, cette fameuse éclipse. Alors, un défi, la violence. Alors, bonne nouvelle, mais j'ai la violence. Ça ne va pas tellement ensemble. On la retournera après, celle-là. Je ne vais pas me déconcentrer. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce que c'est Un cadeau qui va être donné. Bon, on va continuer avec le grand oracle. Donc, à faire euh, la défense. Alors, un cadeau qui va être donné, à mon avis, sur l'été dont on va parler au mois de mai, par rapport à quelque chose de nouveau et par rapport à des choses que l'on observe. On va regarder avec le Béline, si on peut savoir un peu plus, <cười> les questions de défense ou d'observation. Qu'est-ce que ça peut être alors, qu'est-ce que c'est que ça, un cadeau Un cadeau ou une aide hein Un cadeau ou une aide Oui, alors, ça va dans le sens d'une aide. Effectivement. Ça va dans le sens d'une aide. Alors, est-ce que ça pourrait être une aide pour, euh, pour certaines personnes ah, Je n'ai pas sûr que ce soit ça. C'est autre chose, à mon avis. C'est bloqué. Alors, je, je vois, pour l'instant, je ne vois pas. Pensez à, à l'amitié, oui, mais c'est quoi la tour, la défense, observatoire, la renommée Il y a quelque chose qui, a, qui est une aide, un cadeau, je ne sais pas ce que c'est, ne me le dit pas. J'ai une mouche qui est rentrée dans la pièce, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce que c'est Et c'est par rapport à une demande, c'est par rapport à quelque chose que les gens veulent, une demande, qui jusque-là a été refusée. Ah, ça pourrait être les, ça pourrait être les soignants, hein. Ah, bah oui, puisqu'ils étaient en observation. ouais, Ça peut être ça, suspendu. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça, effectivement. Ouais, ça peut être ça. Bon, moi, je dirais que la première colonne, effectivement, c'est le cadeau. Alors, quand on dit cadeau, je pensais vraiment à la réintégration des soignants pour les, le, le peu qui reste, qui ne s'est pas orienté. Hein. Alors, le cadeau, il est possible qu'il y ait des émoluments, donc rattrapage de salaire. Oui, ça peut être ça, je pense. Parce que ça, c'est aussi euh, les gens qui sont dans le dénuement, qui, qui sont malades éventuellement, dont, et dont on prend soin. Pensez à l'amitié. ou oh, bah oui. Là, il y a eu la haute autorité de santé qui est passée par là. Donc ça va se avec retard. Je, je pense que c'est ça. Et ça va vraiment être annoncé au mois de mai. Après, le je me dis méfiance. Oui, vous voyez. Euh. Et donc là, euh, la tour, c'est en fait, on les a mis à part. Hein. D'accord, je, je comprends. Hein. Donc les gens qui ont qui, en fait, qui sont.. Euh, <coughs> pardon, qui ont été qui ont relevé le défi de ne pas suivre les consignes, en gros c'est ça, et donc que l'on a mis à l'écart, ok Bon, mais, donc ils vont être intégrés avec, à mon avis, des cadeaux à la clé, d'accord Donc je pense qu'on va en parler au mois de mai, que ce sera sur l'été. Mais là, on me dit, attention mes sciences, parce qu'on va apprendre autre chose, ou en tout cas, il y a des choses qui sont en préparation, alors pour moi, ça, le, le maître, l'éducateur, c'est enfin, plutôt les instructions, moi, ça fait plutôt les instructions. Ils sont en train de plancher sur autre chose et c'est caché. Donc ça veut dire que c'est un cadeau qui va être fait, mais par la suite, il y aura autre chose. Alors la deuxième colonne qui a l'air d'être assez compliquée, alors, violence et protection. Souplesse, conciliation, bonne nouvelle, violence et protection. Protection par rapport à une violence et ce serait une bonne nouvelle. On va regarder ce que c'est. <rire> bon ben, ben. non, tiens, on va prendre le, le Aurora. Voilà. Bon, j'ai déjà mélangé, je ne remélange pas. Est-ce que ce serait des lois contre la violence Se protéger, hein. Alors, il y a des choses concernant les foyers. Que l'on regarde, que l'on espionne. C'est-à-dire.. Par rapport à un choix. Encore un cadeau. Ah bah décidément, il va y en avoir des cadeaux. Alors, ça pourrait expliquer pourquoi j'ai Bonne Nouvelle. Alors, protection. Donc, Bonne Nouvelle qui va être annoncée. Mais il y a des fourches. Donc, ça, c'est quand même la violence. Protection par rapport à la violence. Ça concerne les maisons. Je ne vois pas ce que c'est, là. Et on a quelque chose que l'on coupe. Alors attendez, c'est compliqué là. Une bonne nouvelle et une consultation, euh, conciliation. Une bonne nouvelle et protection par rapport à la violence. Moi, je me demande si s'il n'y a pas y avoir un, un, un truc d'identité là identité numérique, qui peut nous être apportée comme un cadeau. Parce que j'ai quand même la carte de l'observation et d'espionner, ou observer. Ou alors, c'est peut-être euh, les questions des réseaux sociaux, la surveillance. Euh, ah, c'est Il euh, y a quelque chose qui, qui m'embête, moi c'est que j'ai quand même l'observation. Donc, on va voir ce que c'est. Et ça va nous être apporté comme, comme étant un cadeau ou un avantage. Avec une coupure. Vous voyez, protection de la violence. Mais en fait, c'est... Ouais, ça, ça peut être les réseaux sociaux. <rire> Je pense qu'il va y avoir une surveillance au niveau des réseaux sociaux. Et Ça va nous être apporté, évidemment. Comme euh, quelque chose qui apporterait davantage de souplesse. Voilà. Comme une bonne nouvelle, ça va nous être apporté comme un cadeau. Donc, donc, donc, attention à ça et toujours protection contre les violences. Ouais, alors ça pourrait, être, ça peut arriver en mai. Pardon, ça pourrait arriver en mai, d'ici là dire. Oui. Donc, des plutôt des choses concernant les réseaux sociaux qui risquent d'être surveillés avec des limitations par rapport aux haters, comme on dit par exemple, aux trolls voire euh, tout simplement par rapport aux personnes, hein, ça serait plus embêtant, qui n'auraient simplement une, euh, une opinion différente de la bien pensance en sens gouvernementale. Voilà, c'est bien dit. Hein. Donc là, il y a un truc. Alors ici, il y a des choses par rapport au pain. Alors, c'est pour moi, ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi les questions... Euh, Différentes. Alors, amitié qui se développe. Qu'est-ce que c'est que cette éclipse Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, là Intrusion. Refus. Les ennuis. Bon, bah ben ça... Ah. Oh ben, dites-voir, il va être bien le mois de mai. Hein. Ça, <coughs> ça va être visé à limiter les rassemblements. Le développement de rassemblements entre amis ou de gens qui refusent. Bon, alors l'autre, je ne vous ai pas fait de vidéo sur les 100 jours. là. Hein. Oh, il y en a eu plein de, de collègues qui en ont fait. Hein. Euh, ces fameux 100 jours, on peut partir du principe que pendant donc euh, environ 3 mois, il va être très très actif, le monsieur. Et qui va nous mettre au point, effectivement, des mesures pour limiter les rassemblements, ici. C'est ce que je vois, limiter les, donc, les rassemblements, les manifestations. Et ici, pour limiter la liberté d'expression, c'est ce que je vois. Là, on a encore une fois la réintégration des soignants qui ressort, et qui sera sans doute effective au mois de juin, enfin, d'après ce que je vois. Hein. Mais il y a quelque chose, attention, va dit le jeu, prudence, il y a des choses qui ne seront pas dites, ou qui vont être en préparation et qui sont encore cachées, et qui concernent le domaine médical. Bon, on va refaire un jeu. Donc, je vais pousser tout mon bazar, je rangerai plus tard je vais aller regarder éventuellement euh, ben euh, tiens avec le délignac dessus, pas longtemps qu'on l'a pas pris voilà bon c'est les trois trucs que je vois après pour cibler, pour zoomer certains domaines spécifiques, notamment de cher Caligula, je vous ferai une vidéo euh, séparée voilà ah oui, quelque chose que je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup de pertes d'abonnement alors je sais pas c'est volontaire ou pas donc si vous voulez rester sur ma chaîne, bah, je vous conseille de vous de vérifier que vous êtes bien abonné parce que euh, je pense que je dérange. <rire> c'est bon signe, hein c'est <coughs> bon signe. Bon bah c'est un signe, hein un signe qu'il faut que je continue. Alors sur le mois de mai. Alors qu'est-ce qu'on a Il est exotique. Ah ben bah, on va entendre, on va réentendre parler de Monsieur Geoffrey certainement. Échec. Pourquoi échec Il y a beaucoup en dessous, je ne sais pas. Il y a un échec par rapport à l'île exotique. Bon. Ben, la fameuse liste, hein. la fameuse liste des gens qui sont allés faire un petit tour par là, hein, sur la fameuse île. On l'aura jamais ou est-ce qu'on va finir par l'avoir Vous avez remarqué, comme à chaque fois on nous promet des trucs et ça sort jamais. Hein Justement, donc euh, la fameuse liste noire de Madame Café, de Monsieur Geoffrey, on l'a pas avec les scandales qui devaient sortir, on les a pas eu. Le truc de, de Joe, euh, pas de Joe, pardon, de fils de Joe, le monsieur chasseur en anglais, euh, avec, euh, c'était quoi, Marco Polo, hein, c'est pas sorti, ce n'est pas sorti. Le scandale qui devait être monstrueux, ben, bah, a rien. Pouf euh, Les histoires euh, de, de, de Madame Hilary avec le scandale... Euh, Pizza, Pizzagate, là, vous savez, les trucs avec les enfants, là, dans un truc de pizza. Et en fait, il y avait un trafic d'enfants derrière. Il n'y a rien. Pourtant, il y avait des preuves. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça disparaît. C'est incroyable le nombre de trucs qu'on nous, on nous dit. Ouais, ça va exploser. Ouais, ça va. Il va y avoir des arrestations. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Même pour Monsieur Bill avec les lunettes, il y a un scandale monstrueux euh, concernant la polio en Afrique parce que là-bas, en fait, il a, il a fait des petites pic pics voilà, contre la polio. Qu'est-ce qui s'est passé ben En fait, il a ré réactivé la maladie là-bas, alors qu'elle avait disparu. Eh bien, grâce à ces trucs, elle a été réactivée. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour combattre la maladie Je vous le donne en mille. À votre avis Bah ben ouais, ils font une campagne, une campagne de pic-pic. C'est <rire> incroyable. Et on laisse faire, on laisse faire. Pareil pour le scandale avec l'eau, hein. Oui, c'est un scandale, mais est-ce que ça les empêche de continuer Ben non, non, c'est normal. Donc moi, je sais pas, mais je trouve qu'il y a des, des causes. Je ne parle même pas de celle des enfants. Hein. Il y a des causes pour lesquelles eh bien, il faudrait vraiment se mobiliser. Alors, OK. Alors, pour la France, ou en tout cas, qui agirait sur la France au niveau des événements Alors, des femmes qui combattent. Bon, ça, c'est une bonne chose. Ah, ça, c'est moins bon. Et un boomerang. Ça, c'est arme chimique bactériologique. Ça. Alors, les femmes qui combattent, pour quelle cause Non. Alors, les femmes qui combattent, elles ont des difficultés. On va dire ça comme ça. Alors, dans quel domaine elles combattent Pour la liberté. Ah, ouais. Donc, les femmes vont se mo mobiliser pour la paix et la liberté. Mais, à mon avis, elles n'arriveront pas. À faire entendre leur voix. Alors, est-ce que c'est la paix euh, par rapport à la guerre ou... mmh, Un petit peu, hein. Oui, parce que j'ai tempête et éléments. Bon, bah écoutez, on va avoir une mobilisation féminine, on va dire ça comme ça. Pour la paix, OK. Pour une action de paix ou de liberté. <coughs> mais euh, elle ne vaut pas avoir bien, bien de cause. Ici, on a les, les questions d'armes chimiques. Alors, des gens d'un certain âge... Dans la, avec la nourriture. Ça fait, pas, ça fait souvent que je sors, ce truc-là. Hein. Des trucs chimiques dans la nourriture. Ouais. Ça, c'est pas une nouveauté. Bon, bah on sait de qui ça vient. Hein. Le, le forum des dévots. Hein. Je, je le dis euh, de cette façon-là, exprès. <rire> je sais exactement comment le forum, il s'appelle. Hein. Bien. Donc, attention à la nourriture. Mais pourquoi est-ce que ça sort au mois de mai euh, je ne sais pas. Il y a un blond qui intervient. Bon, des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles. Alors, peut-être qu'on va trouver justement des trucs dans la nourriture. Est-ce que j'ai des bonnes nouvelles. Donc, il peut y avoir un, effectivement, peut-être un scandale ou des informations qui vont être données. Ah tiens, extraterrestre. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, cela Je ne sais pas. Bon. On va la mettre un peu à part. Oui, on est, on est sous surveillance. Euh, on est sous surveillance, effectivement, on va dire, extérieure, parce que je n'aime pas le thème extraterrestre. Mais il y a une surveillance. Bon. Là, ils attendent de. Enfin bon. Non, je vais laisser le thème. Ce le n'est thème. pas le sujet. <rire> Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'objets volants non identifiés les dernières années, donc il y a bien une surveillance. Hein, ouais. Qui n'est pas que humaine. Bon. En tout cas, ils sont là. Alors, euh, et ils ne sont pas aussi gentils. Hein. Le boomerang bon pour l'instant il n'y a rien de transcendant hein. ok les activistes le sport ouais où ça bouge éventuellement les forces de l'ordre bon ouais d'accord donc il va y avoir du sport alors moi ça fait penser à des projectiles que l'on lance un ah, bah oui je sors un petit peu de la carte quand même des projectiles qu'on lance oui vous avez ici les matraques hein. La justice, l'activiste, hein, peut-être les manifestants. Il va y avoir des, des boomerangs. Donc, il va y avoir un échange de coups. Hein. Je te frappe, tu me frappes. En gros, c'est ça. Donc, j'ai peur que... Bon, le mois de mai, c'est vrai qu'on est déjà le, le 4. J'allais dire, j'ai peur que le mois de mai, au niveau des manifestations, soit pas très, très bon. Alors, j'ai entendu dire que la prochaine manif, c'était le 6-6, comme c'est bizarre au niveau de la date, n'est-ce pas Mais il se peut qu'il y en ait encore d'autres... Au mois de mai, et que là, pareil, il y a des arrestations. Il y en a eu, hein, euh, d'ailleurs, le 1er mai. Il y en a eu beaucoup. Hein. Des pauvres gens qui n'avaient rien fait. Et hop, que je te mets en garde à vue. Bah ouais, normalement, la, la, la, la Constitution donne le, le droit de manifester. Mais non, c'est interdit maintenant. Les gens, ils n'ont toujours pas compris. Hein. On n'est plus en démocratie. Exode, migration. Alors ça, ça peut être des gens hein, qui viennent justement pour manifester. Je le plutôt comme ça, moi. Ouais, voiture vitesse. Bon, il va y avoir des regroupements. Hein. Des regroupements pour, euh, pour, se... pour manifester, je pense. Mais ça ne va pas bien se passer puisque j'ai arrestation, force de l'ordre. Voilà, chaos. Bon, bah, de toute façon, en plus. Euh... Je vous avais dit aussi, il y a déjà pas mal de temps, que les manifestations n'amèneraient à rien. Je me souviens très bien de, de cette carte-là. Il y avait la carte de st la stérilité après. Je vous avez dit, les manifestations, ça ne verra à rien. Ça doit être d'ailleurs une des vidéos qui s'appelle manifestation quelle suite ou un truc comme ça. Euh, c'est pas la solution. La solution c'est vraiment de se relier entre nous. C'est ça la solution. Il faut communiquer. Il faut donner des informations, échanger des informations par rapport à ce qui sort, à ce qui se passe, à ce qui est caché, et aussi donner des idées, des solutions individuelles. C'est tout. Là c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein Parce que les manifestations, c'est un piège. C'est un piège. Bon, qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là On va les regarder, quand même. Ils veulent... Ils veulent le code carré. Oui, je dis que ce n'est pas nos copains. Ils veulent le code carré. Alors, transport public. Bon, j'ai pas de carte de soucoupe, alors. <rire> Victoire, célébration. Bah oui. Pour l'instant, effectivement, les reptiliens... Alors, je sais que j'ai une carte des reptiliens, mais... On va considérer qu'ils en font partie. Pour l'instant, leur projet continue d'avancer. Victoire, célébration. Vous saviez qu'en en Suisse, il euh, y a déjà ça hein, partout pour, pour payer. Il est partout. Et vous ne pas, vous pouvez pas payer sans avoir ça. Bon, enfin bref. Donc, euh, donc, donc euh, pour l'instant, oui. Pour l'instant, effectivement, ils ont... Euh, ils ont la victoire. Bon, j'ai rien de spécial, apparemment. Hein. On va demander quand même s'il peut y avoir un événement <coughs> important sur le mois de mai. Il y en a un qui devrait ressortir. Est-ce qu'il va y avoir un truc important sur le mois de mai Alors, des questions de justice. Ah, par rapport à la retraite. Dans la Corée du Nord, je vous passe à faire là, on va l'enlever. Hein. Je voulais pas les pays, moi. La crise et l'inflation, oui, d'accord. Mais par rapport à la retraite, il va y avoir des décisions par rapport à la retraite. On va laisser ça comme ça. La crise d'inflation, bah, c'est sûr que ça continue. Dans les grandes villes, Bon, bah, ça, pas que, hein, partout en fait. Hein. Et un espoir de libération, oui. Un espoir de libération. Comment J'ai les chèmes le trucs là, la pollution. Bon, ça nous apprend rien là. OK. Il n'y a rien. Il n'y a rien de, de spécial. Moi, je voulais poser la question par rapport à la pub de Marseille. C'est pas sorti. Ce n'est pas sorti. On va demander. Avec, euh, tiens, celui-là. Ce n'est pas sorti. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles Ah, j'ai les cartes qui sont là-bas, pardon. j'allais vais les rechercher quand même. Est-ce qu'on va avoir euh, des nouvelles de l'Olympique de Marseille, puisque il y a voilà, euh, Il y a au mois de mai, je ne sais plus quand, effectivement une réunion des États membres. Oh, ils doivent être autour de 200, pas loin. Hein. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Euh, vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo, évidemment, mais je vous, je vous conseille de regarder ce qui se passe actuellement au niveau de l'Olympique de Marseille. Hein. C'est là où il y a le projecteur qui est mis sur les manifs. Alors qu'il faut regarder tchouc, du côté de l'Olympique de Marseille. C'est par là qu'il faut regarder. C'est très, très, très, très, très important ce qui se passe. Et si ça passe, je ne suis pas sûre qu'on nous le dise. Bon, alors, le fameux projet. Le mois de mai. Tristesse, contrariété, union. Par rapport à une union des sévices une dépendance ouais ça peut être ça donc une union qui va faire des contrariétés bah ben, il faut surtout pas euh, que le truc y passe hein, sinon on est mal hein. sinon euh, on n'aura plus droit d'éviter la pique-pique vous pourrez dire non bah ben, vous serez traîné de force euh, en prison ou alors avec des amendes mirobolantes, c'est c'est vraiment, vraiment problématique. Moi, ça m'embête, cette histoire. Alors, défense, protection, ouais. Oh, ben, ça, tromperie, évidemment, vol. Hein. Enfin, tromperie, non, mais... Euh, dissimulation, quoi, plutôt. Oui, Bonheur. Repos. Pause. Oui, alors, il doit y avoir effectivement trois rendez-vous par rapport à l'Olympique de Marseille. Le premier rendez-vous, c'est en mai. Il y en a un, je crois, en juillet. Il devrait y avoir un autre en début 2024, de mémoire, hein. Donc, des trois rendez-vous, j'essaie de vous retrouver euh, des infos à ce niveau-là, euh, devraient justement aboutir ou non à la prise de contrôle de l'Olympique de Marseille de la santé sur le monde. C'est pour ça que c'est tellement important. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. C'est-à-dire qu'en cas de nouvelle pandémie, eh bien, c'est l'Olympique de Marseille qui prendrait la décision... La politique sanitaire. Ici, ils disent tous, tous pique-piquer, eh bien, il faudra le faire. Et les États n'auront rien à dire. C'est ça qu'en fait, ils préparent. Hein. Ah, bah tiens, comme c'est curieux. Oui, ça, c'est justement le poison. Vous voyez, est, on est bien dans le thème. Hein. Donc, euh, prémonition. Ben bah oui, effectivement. Le jeu me dit, oui, oui, oui, oui, oui m'a dit, ta petite boule de cristal, là, <coughs> elle te elle te, elle te donne la vérité, puisque on nous, en plus ça ressemble à une chose souris, haha, on nous prépare un truc pour nous dépouiller de notre liberté, là, vous voyez, la perte, attention ici, hein. alors il y a un nom, il y a un cœur brisé, alors nom par rapport à quoi Est-ce que le nom, il est pour nous, ou est-ce que le nom, il est pour eux temps de vérifier le nom parce que j'ai quand même une occasion et un nom alors est ce que ça va être euh, pardon refuser cette histoire ce serait quand même une chance hein. ce serait quand même une chance il y a une discorde bon alors, je pense que la première euh, lors de la première euh, réunion euh, il va il n'y aura, aura, aura pas un consensus voilà il n'y aura pas de consensus et du coup ça va stopper le projet en tout cas je croise les doigts je pense. Hein. Mais n'oublions pas qu'il y en a deux autres après. Il y en a une en juillet et une en janvier. Je le dis de mémoire. Hein, D'accord Mais j'ai l'impression que le truc, il ne passera pas. Non. On va demander, est-ce que c'est une bonne chose pour nous qu'il a un nom Ouais, bah, j'ai la toile d'araignée quand même. <rire> ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, dans un premier temps, il peut y avoir des contestations. Mais qu'on n'est quand même pas sorti de l'auberge, puisque vous voyez, l'araignée la, tisse sa toile. Or, ça met du temps. Ah, elle met du temps pour attraper euh, les, les proies. Donc, il peut quand même y avoir des gens qui ne sont pas d'accord ou qui discutent, qui bloquent le projet, qui seraient donc en pause. Donc, du fait justement de discorde, hein, ils n'arriveront pas à accorder leur violon. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, vous voyez, dans un premier temps, à mon avis, on, on, on peut y échapper, là, euh, cette année. C'est n'est pas maintenant que je le vois, le, le vivi, hein. le, le truc là, le truc vénéneux, là, le poison. Ce n'est pas maintenant que je le vois. C'est pas cette année. Pour moi, 2023, c'est encore une année où, euh, bon, on s'en sort euh, qu'un, qu cas. C'est une année de résistance. Donc, vous avez ici un calme, une trêve. Donc, ce pas là maintenant que les choses devraient s'envenimer. Mais le jeu me dit aussi, attention, il peut y avoir une évolution. Et là, on a un avertissement. Alors, quelqu'un qui va intervenir par la suite, qui n'est pas encore là. Parce que pour moi, j'ai une chaise vide. Alors, je sais que c'est des apparences. Hein, j'ai bien compris la carte. Mais il y a quelqu'un qui va faire bouger les choses par la suite. qui risque de ne pas vouloir notre bien, qui risque de vouloir nous faire du mal, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <coughs> pardon, <coughs> il y a quelqu'un qui va chercher des soutiens là, donc euh, attention, est-ce que le projet finira par passer On peut demander. Ils veulent vraiment le faire passer. Hein. Ils veulent vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment le faire passer. Oui. Mais est-ce qu'il passera Alors, j'ai quand même un truc de loi avec une prison. Bon, donc, ça veut dire que 2023, on y échappe, à mon avis. Mais il faudra faire attention éventuellement sur 2024, où ce sera la, la dernière... Euh, Partie, euh, enfin, la, la dernière réunion, si j'ai bien compris. Hein, Ou là, à tout seul, parce que j'ai la loi avec la prison. Ok Ou ça se trouve, sera peut-être le deuxième rendez-vous. Allez savoir. Qu'est-ce qui ferait que les gens changeraient d'avis euh, Un coup de balai de quelque chose. Ah Ils vont essayer de faire oublier ce qui s'est passé, hein Ouais, absolution, pardon. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, étant donné que les gens ont une mémoire de poisson rouge, c'est possible que leur truc y passe quand même, parce que les gens vont oublier. Bon, ok, on va arrêter là. Ça sert à rien que je vous embête davantage avec ça. Mais n'oubliez pas d'aller toujours regarder de, de ce côté-là, de ce fameux projet dont Virginie on parle, prévient, avertit, et elle se bat contre, ok ils ne vont pas, euh, pas lâcher prise tout de suite. Voilà, je vais aller vous faire euh, un petit tirage sur le Calendula. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et je vous ferai vraiment un live. Mais dans ces cas-là, il faudra vraiment que je sois vraiment euh, guérie à 100%. Parce que sinon, c'est pas très agréable si vous m'entendez tousser. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.